contre le massacre qu'Israël qui est en train de perpétrer contre la population de Gaza. Israël, Israël ne se défend pas. C'est l'argument qu'il a utilisé il y a deux ans, c'est l'argument qu'il utilise constamment. L Israël ne se défend pas, il extermine le peuple palestinien. Occupation is a crime. Occupation is a crime. is a crime. Et en réponse, à ce que vous dites, stop shooting rockets. permettez moi de vous dire que tout cet exploit a commencé avec le meurtre d'une petite fille palestinienne et sans par exprès, parce que ça fait partie de la politique de Benjamin Netanyahu. Go! Et là aussi, pour dire toute notre solidarité avec le peuple de Palestine, avec la population de Gaza, et leur dire que peu ne parle pas en notre nom. Les conditions du gouvernement canadien sont une honte pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Oui. Les de Harper, Harper a fait du Canada, comme on le décrivait dans notre pâte, le petit animal de compagnie d'Israël. Hein? Alors on est ici pour dire à Harper qu'encore une fois, ne parle pas en notre nom et que nous avons autre chose à dire à la population palestinienne et une autre façon d'être en lien avec eux. Et vous savez, les sandinistes sont déjà dit à l'époque, que la solidarité, c'est la tendresse des peuples. Alors on aimerait ça que ce soit les personnes de Gaza qui subissent des massacres à l'Europe sans un peu de chaleur et de tendresse avec la solidarité d'ici et du monde entier à l'heure actuelle s'exprime. Pourquoi ces attaques, C'est pas juste une question des élections, c'est parce qu'ils perdent Israël perd la bataille politique et ils le reconnaissent. Et parce qu'ils perdent la bataille politique, ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est d'éradiquer les Palestiniens. Ça n'arrivera pas. Même si, et même si nous avons la classe politique ici, qui est complice de ces crimes, le temps viendra, et je vous le dis, où ces mêmes hypocrites sauteront sur le bandwagon pour dire « On a toujours été... » We have all come here, joining hands together, to show sympathy and solidarity with the suffering people of Gaza. Now, with the suffering people of Gaza ready for several years, and from the people of Palestine ready for decades, what's happening in Palestine all these decades is a disaster. It's a crime, and we should never be silent, and we should never. See We should never stop to speak up against it, because this crime has to be stopped. All people around the world should be embarrassed by seeing what's happening, and nothing is being changed. But we as Jewish people say that we are even more embarrassed because this is supposedly being done in the name of all Jews, and sometimes being legitimized falsely with our religion, the Jewish religion, the Torah, which is shameful. Yeah. And I'll tell you that. There are many communities worldwide within the religious Jewish community and other Jewish communities who are upset with the state of Israel, not only now since this little story, well this recent story in Gaza, not only since 1948, in the beginning of the 20th century, when the philosophy of Zionism first began, Jews around the world opposed it and still oppose it to the present day. May you know, the Jewish religion never condones Violent. And we, may you know, ask your elders, many of you know, many of our elders from our community still remember, or at least they will tell stories from their father and their grandparents. Jews lived with the Palestinian non-Jewish population in Palestine in a beautiful peace, in an excellent peace, in a nice coexistence. A sample that should be for many other countries around the world. Why was this changed? Why? When was this destroyed? Not only by 1948, by the beginning of the State of Israel, going back to the 1920s when the philosophy of Zionism first came to oppress an entire people, to ignore the rights of the indigenous population. We can see a much beautiful peace in the future. We need to have this impediment of peace put aside. Hopefully peaceful. It can happen. It happened in South Africa. It can happen in our case in Palestine. Let's we all pray that Gaza should be free, the people should stop suffering, and we should hopefully see the end of this apartheid state of Israel. Hopefully, peacefully. Oh. de la paix, amis de la paix dans la justice, amis du peuple palestinien, amis des opprimés. Je voulais souligner qu'au moment où nous nous rencontrons ce soir ici, il y aurait 100 000 soldats israéliens massés aux frontières de Gaza, prêts pour une intervention terrestre avec des chars d'assaut, des véhicules blindés. De Et selon... Les responsables militaires israéliens, cette campagne pourrait durer sept semaines, ce qui nous amènera immédiatement à la veille des élections. Et selon plusieurs analystes, même israéliens, que cette guerre a entre autres pour objet d'empêcher que la campagne électorale soit dominée par les débats sociaux en Israël. Vous savez, il y a eu énormément de manifestations contre la cherté de la vie, contre le chômage en Israël même. Et Le gouvernement ne veut pas que ces questions soient discutées. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que la manifestation que nous prévoyons pour dimanche, vraiment doit être massive et déterminée. Parce que, comme je viens de vous dire, nous sommes à la veille d'une offensive terrestre qui pourrait durer sept semaines. Israël n'en retirera aucune gloire. Comme d'habitude, ça fait des dizaines d'années qu'Israël essaye de mater le peuple palestinien, soi-disant d'éliminer, d'éradiquer les roquettes de Gaza, et il n'arrive pas. C'est une des raisons de cette Guerre unilatérale, sauvage, barbare, contre un peuple asphyxié, par une puissance militaire qui détient l'arme nucléaire. Si l'une des raisons c'est les élections, il y a aussi beaucoup d'autres raisons. L Israël a subi plusieurs revers, n'a pas réussi à faire élire Mitrovna, le Hezbollah a réussi à faire survoler le territoire israélien par un drone, même un qui est passé près de la centrale nucléaire de Dimona. Et comme vous le savez, Israël s'est cassé le nez au Liban. Et il y a vraiment toutes ces raisons. On n'a pas réussi à convaincre les États-Unis à attaquer l'Iran. Alors Israël se déchaîne contre un adversaire faible, impuissant, fragile, mais. Il va découvrir, et il découvre déjà, il va découvrir encore une fois que c'est un adversaire résolu, déterminé, qui se tient debout et dont le second nom, c'est la résistance. résistance, yeah. résistance, résistance, résistance, résistance, résistance, résistance, résistance. Mais <coughs> <coughs> כל הסביבים למצורה אופייציוניים לא פחדתי להתאמד עם קליטות לא פחדתי להתאמד עם עובד אני לא נערכי את המחיר הבא בני המשביל אז זה הייתי לקבל תמורה תמורה